<rire> Fais le Titanic avec moi C'est <rire> ce rire de aujourd'hui Aujourd'hui on va où do. Oh my God. <rire> Présente-nous les jambes, Kim. Trop petit. C'est tout mignon. Ah, Regarde-moi, oui. c'est trop ça que ça me fait trop rire. Mets-toi à côté pour qu'on se rende compte. Voilà. <rire> c'est haut. Et... Est-ce qu'on va manger Il y a trop de trucs bons à manger, oui. ça donne trop envie. Déjà John Junju, qui est hyper connu, c'est le bibimbap, yes. euh, ensuite on voulait goûter le kalguksu, qui est yes. pas très loin d'ici, et... et le street food ouais, qu'on fera demain midi. Et du coup, là, pour vous expliquer, bon, vous avez dû voir sur les images d'avant, mais on a décidé de dormir dans un Hanok. Euh, en fait, c'est les maisons traditionnelles coréennes, donc comme vous pouvez le voir derrière. Ça, c'est du papier. Et on Et va ouais. dormir par terre. Ah, ça faut. Ah. Voilà. Je, je filmerai euh, l'expérience ce soir quand on s'installera pour dormir par terre on va manger oui j'ai faim je trouve ça trop beau dans le coin c'est beaucoup trop joli pas toi ça beaucoup trop joli pas toi ça Va manger, manger, manger, manger. pour nous. Voilà, oh my God. Allez bibim. Il va voir ça avec le moment où je vais m'en mettre partout. Demain on va faire ça. C'est combien de mètres C'est pas très long. Hein. Allons-y. Oh là là Coucou tout coucou coucou coucou. -cou. Oh, ah, <rire> ça c'est excellent. Excellent. Bon, allez salut En vrai ça fait très féerique. Ça fait vachement comme dans les euh, dans le voyage de Styro ou des trucs comme ça. Wesh oui, on voit rien. Mais par oui. contre ça c'est joli. Moi non. C'est moi, je suis jolie. I like the view. You're my favorite view. C'est quoi, c'est dans les TikTok, non Je me pas. J'arrête pas de me faire piquer. Aïe L'arbre la au feu. Nous te regardons escalader. Je pense que c'est par là-bas où on habite.